Bonjour à tous, j'aimerais faire une petite vidéo tout simplement sur l'or et l'argent, où est-ce qu'on en est euh, en comparé avec le dollar américain. Euh, l'or avait été précipité vers le bas d'une manière assez importante dernièrement, mais là on reprend du poids de la bête et on est rendu euh, à 1826 dollars. On a fermé, euh, mais il y a beaucoup de soubresauts, mais on est encore dans le long, long canal, là. ça fait un an. Hein enfin du compte qu'on a eu un, un record, euh, vraiment un record de tous les temps sur euh, euh, l'or et euh, ça fait un an que ça vivote, ça consolide, ça se promène dans le canal. Et là, peut-être qu'on pourrait avoir une sortie. C'est pour moi qui décide, comme je vous dis, c'est le marché. Mais j'aimerais regarder ça avec vous, en comparer euh, ça aussi avec euh, la situation du dollar américain. Euh, avant toute chose, on va vous par... je vais vous parler euh, rapidement de ce qui se passe au niveau de la Fed. Ben là, on a eu le, le, les emplois qui sont sortis euh, c'était très, très décevant. On s'attendait, aux États-Unis, je parle bien, là. on s'attendait à 700 000 emplois. On, en, on, on a eu deux, je pense que c'est 200 000, 200 quelques milles. De toute façon, ce pas les chiffres précis qui sont importants, c'est qu'on s'attendait à une forte reprise. Mais dans le fond, dans la réalité, ce qu'on voit, c'est qu'on fait encore peur sur les médias. Oh, oh. À propos du nouveau variant Delta, là, c'est effrayant. Euh, ce qu'on constate, par contre, un peu partout, c'est les cas. Un nombre de cas qui a, ben, augmente, il faut s'entendre. Mais il n'y a pas plus d'hospitalisation hospital... et plus de morts. Et lorsque je vous parle d'informations, j'aime mieux grappiller mon information sur la planète au lieu de, me, euh, de rester ici au Québec et de, de prendre les sources qu'on a. Parce que, comme vous le savez, euh, ces sources-là sont absolument... Euh, euh, euh, j'ai employé le terme canné, là, donc euh, fermé euh, ici au Québec et il euh, y a plusieurs personnes qui ne sont pas au courant de ce qui se passe en ce moment euh, sur la planète et il y a beaucoup, beaucoup de pays qui commencent déjà à, à regarder euh, la, la, le coronavirus, là, toute cette histoire-là comme du passé. C'est le Danemark qui ont complètement déconfiné, c'est fini pour eux, euh, ils ne reviennent plus en arrière. Euh, c'est une réalité, là, vous avez simplement cherché, euh, ben, c'est sûr la Floride n'a jamais euh, euh, confiné, euh, on a eu le Texas aussi, en tout cas quelques États aux États-Unis, mais il y a des pays que c'est terminé, on pense à d'autres choses. Le coronavirus, on va vivre avec comme un paquet d'autres virus, comme des virus de grippe, il faut vivre avec et on repart l'économie. Et la, la réalité, c'est ce qui arrive au Danemark et aux États-Unis. Plusieurs États ici. Ou, aussi, ici, on, est la, ben, on était la seule province. Là, il y a l'Ontario aussi. Le Québec, euh, qui, anciennement appelé le Bon canada euh, lui a décidé d'être le premier pour euh, exiger le passeport vaccinal. Et je pense que la, le, le confinement, de toute façon, va arriver. Bon, ben, c'est une question de temps. Euh, euh, le a dit que, ah, on va faire ça pour pas qu'il y ait de confinement, mais ils vont nous en plaqué un, je suis presque sûr. Et là, il y a l'Ontario qui veut suivre, peut-être la Colombie-Britannique. En tout cas, peu importe, là, on en est rendu là. Donc, on va revenir à nos moutons. Euh, au niveau euh, de, de, du piège que la Fed euh, s'est elle-même euh, créée, c'est-à-dire qu'elle a injecté depuis, euh, je pense, c'est depuis 2019. Euh, je ne sais pas si le montant a changé, mais c'est 120 000, En ce moment, là elle injecte depuis... Euh, euh, tout, toute l'année 2021 et même 2020, c'est 120 milliards par mois. Ça, c'est à part de tous les autres euh, montants qui ont été injectés et le 3500 milliards euh, de Biden là, qui... Euh qui va être accepté, mais là, ça, ça va être un peu, là, mais euh, au niveau du Congrès américain, mais euh, 120 000 milliards euh, qui est injecté à tous les mois, et là, euh, Biden, euh, excusez, Powell a dit euh, que peut-être l'on on va arrêter ça. Il voulait sonder le marché, le marché n'accepte pas du tout. Et c'est pour ça qu'on a eu un soubresaut important vers le bas. Le marché euh, envoie le signal à Biden qu'il ne veut pas euh, que la drogue monétaire puisse cesser parce que euh, les. On va dire que c'est surtout les grandes institutions qui vont sortir du marché et ça va faire dégringoler le marché. Donc, euh, la Fed est vraiment piégée avec cette situation et elle n'a pas l'intention. Ben, moi, je pense qu'elle ne pourra pas. Euh, euh, lâcher. Mais euh, ce que j'ai entendu, puis ça a vraiment de l'allure dans le fond, euh, la Fed achète tout. Hein. Elle achète les dettes de, de, de beaucoup beaucoup d'entreprises, on parle au, au niveau des États-Unis. Elle achète des, des, des dettes hypothécaires aussi euh, de, de grandes entreprises. Euh, elle, euh, elle remplit les déficits creusés par euh, les États-Unis, donc euh, elle crée de l'argent à partir de rien en, par l'émission de bons du trésor tout simplement et ça, ça se fait comme ça, on émet des bons du trésor et on crée de l'argent en contrepartie et on donne ça au, au gouvernement américain pour faire fonctionner euh, les États-Unis et on en est euh, à 29 000 milliards bientôt de dettes et c'est 3 000 milliards là, de déficit en ce moment aux États-Unis. Donc euh, on est dans cette situation-là et c'est loin de s'arrêter euh, dans la dernière vidéo, je vous ai monté les, euh, montré les projections où on pourrait se rendre. Et dans ce contexte-là, ben, il est encore plus pertinent pa de parler de valeur refuge. Le bitcoin lui-même euh, est rendu à 50 000 dans ces coins-là. Euh, mais je vais vous parler de l'or et de l'argent. Et l'or euh, continue sa consolidation. C'est une situation qui est vraiment euh, lente et pénible. C'est une situation qui ressemble à ce qui est arrivé ici dans, en 2000. 2008-2009, mais c'est de la consolidation. On a eu un soubresaut vers le bas dernièrement, mais là, on semble avoir un retour euh, et euh, c'est pas moi qui décide, c'est le marché. J'ai retracé mes lignes parce qu'auparavant, j'avais tracé le petit couloir ici, qu'on a comme défoncé à la hausse, donc j'ai refait mes lignes de, de mon couloir, mes lignes de tendance, euh, de, pour refléter plus la réalité, et là, on, a, on est allé toucher ça, c'est comme ça qu'on trace ça, les sommets ou, ou les creux, et je suis allé, je suis allé tout simplement dessiner un, un sommet, avec le sommet, là, une parallèle, là, et on s'en viendrait ici. Donc on est proche d'une casseuse qui pourrait arriver, ça fait un an que ça consolide au niveau de l'art. Au niveau de l'argent, c'est moins évident. Euh, parce que le couloir que j'ai tracé, c'est tout simplement des parallèles comme ça, horizontales. Mais euh, ici, euh, on a eu un revirement et on s'en va vers la hausse. Mais comme vous le savez, euh, lorsque l'or euh, prend du galon, l'argent en, en prend encore plus à cause du fait que c'est un plus petit marché. Et c'est l'argent la, et l'or des pauvres, tout simplement. Donc, on pourrait avoir, avoir justement, euh, si on, on, on casse la fameuse, le fameux couloir, là, ben au niveau de l'argent, ça va être la même chose. Au niveau des minières d'or et d'argent, il va y avoir une montée. Mais est-ce que ça va arriver là? Je ne le sais pas. Il y a beaucoup quand même de manipulations. Et euh, il faut dire que une des raisons pour laquelle la, la, la, l'or, la dernière euh, précipitation, euh, c'est dû au fait que le dollar américain a repris un peu euh, de, de force. Euh, on doit le dire. C'est ici, là, la petite force qu'il a pris. Donc, euh, là, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais le dollar américain, euh, euh, se dévalue dû au fait qu'on imprime encore plus de billets donc euh, euh, on est rendu dans cette situation là je, je, je voulais tout simplement faire cette petite vidéo euh, sans, sans trop de prétention là, parce que j'ai peu de temps ce temps-ci mais quand même euh, vous parler de ça l'or et l'argent, de suivre ça et ça pourrait être la bonne fois là, si on casse justement ce fameux couloir là comme on va revenir ici euh, couloir de l'or comme ça si on casse ce fameux couloir-là, ben là on s'en va vers une nouvelle montée et ça pourrait être une montée assez euh, impressionnante. Mais comme je vous dis, on va attendre de voir ce qui se passe réellement et on revient euh, euh, à une analyse cette semaine probablement parce que si la cassure arrive, ben là ça pourrait être la vraie fois. Mais encore là, euh, c'est n'est pas moi qui décide, c'est les marchés. Donc on se revient très bientôt avec euh, de nouvelles vidéos.